Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera euh, sous format podcast, c'est la première fois que je fais ça. En fait on a tellement de trucs auxquels parler, on va rentrer un peu dans des détails euh, un peu techniques sur le futur de Rainbow Six Siege tout simplement. Euh, donc le pourquoi de cette vidéo c'est parce qu'on est monté enfin, sur invitation d'Ubisoft le 12 euh, de ce mois-ci pour euh, discuter en fait un peu avec Ubisoft France du jeu, de ce qui va arriver, on a pu tester la nouvelle opération... Euh, et Donc c'était assez important pour moi de vous faire un retour, euh, ça me permet également en fait, d'expliquer de, de, certains problèmes avec euh, mes mots et certaines de mes impressions, pareil avec mes mots, de m'étendre un peu sur le sujet, etc. Donc vous avez vu, je me suis fait une petite liste sur le côté, <rire> pour me permettre un peu de garder le fil. Euh, on va parler en premier temps du Shift. Il euh, y a un changement très important, euh, si vous l'avez manqué, c'est celui du Game Director. Donc le Game Director a changé, Game Director c'est un... le mec en fait, qui dirige un peu toute la vision du jeu. Donc c'est très important quand il change. Et maintenant on a à la tête en fait, de siège, euh, Leroy Atanasov. Je ne sais pas si je le prononce euh, correctement, j'espère bien. Mais la particularité de Leroy, c'est que c'est un mec que j'aime bien. Euh... Bon déjà parce qu'il a un nom qui est impossible à écrire, mais euh, surtout parce qu'en fait les goûts euh, vidéoludiques qu'il a sont en accord parfait avec les miens en fait. Euh, C'est pour ça que chaque fois même dans ses interviews quand il parle etc. je suis euh, avec des étoiles dans les yeux, je suis très content que ce soit lui qui a repris le développement. Pour vous donner un peu une petite idée, c'est un mec qui aime bien Nota 2, c'est un mec euh, qui aime bien euh, artefacts euh, des jeux connais qui ne sont pas forcément super connus, enfin Nota 2 c'est connu mais artefacts beaucoup moins. Euh, et du coup c'est euh, je... quelqu'un en fait, qui pour moi va apporter une très bonne vision euh, dans le siège sur le long terme. On va commencer par parler des nouveautés et euh, surtout parce qu'il n'arrivera pas sur ce quoi je n'ai pas beaucoup d'informations et donc en fait on va commencer par trois points de déception pour finir ensuite euh, en crescendo sur ce qui m'a le plus plu dans les annonces hein. le premier gros point de déception c'est la solo queue donc c'est un des premiers trucs que je que j'ai demandé à Ubisoft c'est euh, ok les gars est-ce qu'on va avoir un jour la possibilité de tag euh, en solo en équipe et ne pas tomber euh, contre des escouades de 5, ce qui est une clé. Et ce qu'on m'a dit, c'est bah, c'est probablement en discussion en interne, mais pour l'instant, pas d'info. Donc, euh, traduction, euh, l'année 5, je pense qu'on peut mettre une croix dessus. pour avoir de la solo queue l'année 5, l'année 6 peut-être. Mais euh, on sait même pas si ça va arriver sur le jeu. Même euh, souci et même rebelote pour les skins, euh, donc ça c'était pas la deuxième question la plus importante, et c'est pareil, c'est ce que j'attendais le plus, mais je me doutais que ça arrivera pas cette année. Hein. En fait dans le siège, alors j'ai vu que ce problème là, il est pas forcément connu de tous les joueurs, en fait, notamment des joueurs casuaux c'est un problème qui est très connu par les joueurs compétitifs, et c'est un problème qui est très critiqué, et très important pour nous, on va prendre juste Battlefield, les joueurs en fait, les personnages ressortent du décor, parce qu'il y a un effet de contraste dessus, euh, c'est agréable, parce que t'es pas là en train de te demander, mais je me suis fait shooter par une plante ou un truc comme ça, c'est pas du tout le cas dans le siège, dans le siège le problème c'est qu'il y a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de détails et les joueurs se confondent très très bien avec les décors et le problème s'amplifie énormément avec en fait les skins c'est-à-dire que prenez des skins style euh, ceux de la saison Baray, ceux de la saison Win Bastion, le skin Twitch Elite, euh, le drone de Twitch, il est invisible. D'ailleurs, ces skins sont interdits en ESL hein, pour vous donner une idée de à quel point c'est fort. Et ça fait que des fois, en fait, dans certaines situations, on ne peut carrément même pas voir le joueur. Je veux dire, est, il est euh, parfaitement confondu avec le mur. C'est extrêmement difficile de le voir et donc ça donne un avantage. Donc j'ai posé la question et pareil, on m'a répondu, bah, c'est probablement en discussion, mais euh, euh, pas la faute. Donc, j'étais déçu. <rire> j'étais un peu déçu là-dessus. Au niveau du cheat, en revanche, c'est différent. C'est pas un point de déception, mais c'est plus un point où je n'ai pas l'information. Donc, on en a parlé. Euh, de toute évidence, en fait, le cheat est un problème majeur à l'heure actuelle sur Siege, parce que il y a euh, beaucoup trop de cheaters. Alors, ça se ressent pas forcément dans les bas et mais quand vous arrivez en élo, diamant, champion, euh, vous pouvez parfois faire trois games d'affilée avec trois games avec des cheaters et parfaitement obvious. Parfois, ils prennent du temps pour se faire ban c'est très frustrant et en plus quand ils se font ban il y a le système de rollback mmr en fait qui euh, peut t'enlever des points en fait, la logique derrière elle est pas c'est pas du tout illogique de pourquoi ça t'enlève des points de pourquoi ça, ça, ça, ça en augmente mais euh, le résultat il est indéniable c'est que c'est frustrant pour les joueurs euh, le cheat et le système de rollback mmr et donc c'est un problème et donc on m'a dit bah pour l'instant j'ai pas l'information à te donner là dessus euh, par contre voilà euh, en toute logique c'est top priorité pour les équipes de développement donc ça va bouger passons maintenant sur les trucs pas mal qui vont arriver et surtout le développement. Donc non, si vous avez suivi le panel, il va y avoir moins d'agents maintenant. C'est-à-dire que le rythme va ralentir sur les agents. Et tout ça pour passer sur du quality of life. Alors, quality of life, c'est quoi C'est tout simplement... Euh, alors, ce pas des subsystèmes, ce n'est pas forcément lié au gameplay. C'est ce qu'on appelle le confort de jeu, la qualité de vie du jeu. C'est-à-dire, bah, par exemple, quand vous cassez une barricade, le fait que maintenant, avec la nouvelle saison, euh, il n'y ait plus le bug avec un débris qui peut rester coincé dans la barricade, ça, c'est une amélioration du quality of life. Euh, quand on va améliorer l'interface utilisateur, c'est une amélioration du quality of life. En fait, c'est le confort de jeu. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Moi, ça fait euh, 4 ans que j'attends cette annonce-là. Actuellement, en fait, on a des modes de jeu saisonniers qui peuvent apparaître. Rainbow Six Magic, les événements Halloween, etc. Euh, c'est des modes de jeu qui, jusqu'à présent, ont été essentiellement centrés sur des skins. Euh, sur des skins de maps, euh, etc. pour ajouter du fun euh, avec parfois quelques modifications au niveau du gameplay on pense par exemple au, au showdown on était sur une map spécifique et où c'était du 3v3 avec euh, juste des guns et, euh, et le BOSG donc c'était rigolo mais euh, c'était pas euh, d'un point de vue gameplay euh, quelque chose de, de, de majeur euh, là on va avoir des, games de, des modes de jeu en fait, qui vont être moins centrés sur les skins donc il n'y a pas forcément de skins par exemple, ou très peu il y a ce mode de jeu là mais plus centré sur le gameplay donc c'est en parallèle hein, c'est pas il y, y aura du Rainbow Six Siege Magic magique encore mais il y aura également des modes de jeu du type euh, alors moi ce qu'on va sorti comme exemple c'est un Golden Gun c'est un mode de jeu qui existe sur 007 vous verrez en temps voulu quand ça va sortir euh, et ça c'est plus ou moins cool c'est pas forcément le, le, le, une, une des annonces qui me fait le, le plus plaisir mais bon bah c'est sympa ensuite on a au niveau de l'équilibrage donc on va couper équilibrage et recyclage des armes ensemble hein, sur le point euh, alors Actuellement, en fait, il y a une polémique sur le recyclage des armes. C'est une polémique, moi, qui me met en horreur parce qu'elle n'est pas du tout légitime. T'as beaucoup de gens qui sont là en mode, ouais, Ubisoft, c'est des flemmards, euh, ils recyclent les armes sur les nouveaux opérateurs, etc. Oui, <rire> oui, ils le font. Et euh, c'est bien qu'ils le fassent. Et ça, c'est ce que les gens n'ont pas compris, en fait. Euh, c'est super important parce que actuellement, Siege est l'un des jeux avec le plus d'armes. Monde. Il y, a, il y a des jeux, je ne me rappelle plus des noms, mais un jeu, je crois, il y a 500 armes. Dans le site, on en a une centaine. Proportionnellement, par rapport à énormément de jeux, c'est énorme en fait. Et ça pose un énorme problème. Ça pose un problème d'équilibrage, ça pose un problème également de, de, de temps de conception pour les skins. Tu imagines t'imagines pas, le, quand tu fais un skin saisonnier, tu imagines que tu vas faire le skin pour 100 armes. C'est beaucoup. Cette polémique-là, elle vient surtout du fait que les joueurs ont été habitués à que, à, au fait qu'à chaque nouveau opérateur, tu une nouvelle arme. Et justement, en fait, euh, s'ils recyclent des armes, c'est notamment pour améliorer l'équilibrage de celle-ci. C'est-à-dire que le but, à long terme, c'est d'avoir toutes les armes qui soient viables, et non pas quelques-unes. C'est-à-dire qu'un choix entre, je ne sais pas moi, Alibi, son fusil à pompe, et la euh, l'SMG de Alibi. Bah, le but, c'est justement de faire en sorte que ça soit des options viables euh, de gameplay, qui est vraiment une vraie question pour le joueur de choisir entre, ok, ce round-là, je joue avec la SMG ou je joue avec le fusil à pompe. Il y a également des équilibrages, en fait, sur euh, les catégories des armes, donc peut-être... Et je dis bien peut-être, ça c'est des suppositions qu'Ubisoft m'a donné en exemple. C'est pas forcément quelque chose qui va euh, arriver, du moins sous cette forme-là, d'accord Il Faut vraiment en prendre en compte. Par exemple, les batteuses, pour leur donner plus d'efficacité, on pourrait voir apparaître euh, un effet de suppression sur les batteuses. Un effet de suppression, pour reprendre l'exemple de Battlefield, euh, quand vous avez des balles qui tapent autour de vous, euh, votre vision devient floue, si elle, même si elles ne vous touchent pas, hein, mais si par exemple elles tombent au sol à vos pieds, y a, votre vision devient un peu floue, etc. Ça va un effet de suppression pour simuler le stress euh, que vous pourrez avoir sur le champ de bataille. Ça c'est peut-être un effet par exemple qui pourrait être ajouté sur les batteuses pour rendre les batteuses plus intéressantes. Voir avoir également de l'équilibrage qui va arriver sur les opérateurs. Euh, L'exemple qu'on m'a donné c'est principalement l'opérateur par exemple euh, 3 d'armure hand euh, speed en attaque. Euh, donc euh, gridlock euh, et fuse hein, si, on si on enlève les shields. Euh, c'est pas très utile, <rire> d'accord <rire> Actuellement t'es pas là en mode chouette. J'ai 3 euh, d'armure sur mon opérateur, c'est un avantage. Euh, rendre ces options-là plus viables. Donc, par exemple, les exemples qu'on m'a donnés, c'est que peut-être éventuellement, euh, je ne sais pas, s'ils se prennent un piège, ils puissent résister au piège. Donc, euh, je ne sais pas, ils passent sur un piège de frost, ça lui enlève 50 HP au lieu de le mettre au sol. C'est des exemples comme ça, euh, qui pourraient renforcer, en fait, euh, les 3 d'armure par rapport aux 3 euh, de vitesse. Parlons de la training map. Euh... Alors, on l'a tous, été, Bait. Euh, nous y compris, donc nous le 12, pareil, on a joué à euh, Void Edge. Euh, on est tombé sur le même menu que vous avez pu voir dans le panel de présentation. Et euh, on a été trigger exactement comme vous par le fait qu'il y avait un nouvel onglet avec écrit euh, Training Ground, je crois. On a cliqué dessus, Ubisoft euh, nous a expliqué, dedans, il euh, n'y a rien de nouveau. C'est juste la chasse au terreau et les situations qui ont été regroupées dans un onglet. Voilà, mais, parce qu'il y a un mais, <rire> il est pas mal ce mais-là, il y a effectivement euh, un proving ground ou je sais pas comment appeler un centre d'entraînement qui est prévu alors sous quelle forme j'en ai aucune idée euh, mais on m'a dit que c'était dans les bacs donc, ça arrive l'année 5, l'année 6, l'année 7 ai aucune idée mais a priori ça devrait arriver ouais, on est très content de cette annonce là je pense qu'il y a beaucoup d'autres joueurs qui vont être très contents euh, d'avoir cette annonce là euh, petit point également euh, sur un système qui va arriver un système de replay donc ça te paraît super bien euh, comme on peut le voir sur CSGO vous savez on peut revoir ses anciens matchs alors on peut contrôler la caméra, alors je sais pas dans quelle mesure en fait on va pas donner de détails sur le système de replay. On m'a pas dit on, ça, ça sera libre en théâtre, on pourra avoir le replay des autres, on pourra le télécharger, il n'y rien. Mais je dis il va y en avoir un, hein. euh, mais ça pareil, c'est une très très bonne feature qui est très attendue notamment par les contents de créateurs comme moi parce que ça devrait nous permettre de faire plus facilement nos vidéos euh, et de produire du contenu de meilleure qualité, euh, pas comme ce podcast. On a également, et ça c'est l'annonce qui m'a fait le plus plaisir. C'est le truc que j'attends depuis tellement longtemps, parce que ça me, semblait, ça me semblait même être une aberration que ça ne soit pas présent dans le siège, au vu des problèmes que rentre, rencontre le siège. Et ça arrive. Euh, là, je sens bien qu'il y a l'inspiration de Leroy, Atanas... Atana, Excuse-moi pour le, pour le nom écorché. Euh, mais je sens bien qu'il y a l'inspiration du Game Director. <rire> je sens bien qu'il y a l'inspiration de Leroy dedans, parce que c'est un système qu'on retrouve notamment sur Dota 2. Euh, c'est le système de Karma. Alors... Pareil, je pas d'indication sur comment ça va se produire, comment ça va se dérouler dedans. Mais pour ceux qui n'ont aucune idée, a priori, un système de karma, c'est un système qui permet de voter euh, sur les joueurs avec lesquels tu as joué. Ce joueur est agréable, euh, ce joueur n'est pas toxique, ce joueur cherche à accomplir les objectifs pour gagner la ranked, il n'est pas en train de troll. Ce joueur ne gueule pas dans son micro, tu vois. Et à l'inverse, ça permet également de, de, de dire, ok, ce joueur-là, euh, c'est un cancer, il est toxique. Euh, il arrache quitte la game, euh, c'est un cheater, etc. Et donc en fait, ça a donné un chiffre, ça fera ton karma. Et ça permet notamment, en fait, les joueurs qui font des efforts pour être agréables, pour être sympas, euh, pour communiquer, de les placer, de les regrouper ensemble. Et les joueurs, en fait, qui sont euh, en train de juste foutre le bordel et qui, euh, par, qui contribuent, en fait, à avoir un environnement de jeu qui est détestable, à les placer euh, ensemble également. Donc en fait, ça split les deux et c'est bien c'est bien notamment parce que ça récompense les personnes qui doivent être récompensées et ça punit les personnes qui doivent l'être euh, sous deux 2, ils ont un système qui est extrêmement efficace qui s'appelle la lpq low priority queue en fait si jamais tu fais des tu fais la connerie euh, je sais pas tu dis un truc tu dis le n word dans le chat tu te fais report euh, tu vas tomber pour 5 games en lpq c'est marqué en gros en rouge et euh, ça te montre en fait ce qui va se passer si jamais tu continues à être toxique je peux vous assurer que c'est radical et c'est du coup bien parce que les joueurs qui sont un peu entre les deux, c'est-à-dire qui peuvent être toxiques mais qui peuvent être également sympas et ben ça leur met une espèce d'épée de Damoclès autour de, la, autour de la tête et leur dire ok euh... Les moments où t'as envie de tilter et les moments où as envie d'insulter tout le monde, bah le fais pas. <rire> le fais pas parce que sinon, voilà, tu vas tu vas tilter pour très longtemps dans ta vie. Euh, donc c'est plutôt un très très bon système et je suis très content et ça va notamment, peut-être, alors peut-être, encore une fois j'ai pas d'informations sur le système, aider grandement à combattre au système de, de triche en fait, de cheat. Ou simplement parce que si les joueurs mass-reportent un cheater, euh, il va se retrouver en low priority Q, enfin il va se retrouver euh, à être tagué avec les, les, les gens toxiques et les cheaters euh, et comme il n'y a pas besoin de le ban, en fait tu peux laisser un peu ce système là aux joueurs c'est à dire que comme c'est pas un, un, quelque chose qui t'empêche de jouer mais que c'est quelque chose juste qui va te placer dans un matchmaking euh, détestable, ça permet en fait de, de, de pouvoir laisser vraiment du contrôle aux joueurs là dessus et de vraiment pouvoir laisser la communauté s'auto gérer entre elles évidemment je sens déjà les inquiétudes monter en mode euh, Ouais, mais du coup, s'il y a des gens qui abusent du système, ça se passe comment Vous en faites pas, je vais pas détailler le sujet ici, mais euh, en 2020, on sait faire ça. On, on sait voir quand un joueur en fait, abuse d'un système euh, de karma, et on sait lui dire, euh, on sait en fait modifier pour en faire en sorte que son vote devienne caduque. En fait, si le mec il est en train de report à chaque fois qu'il a envie de report sans de bonnes raisons, c'est facilement identifiable, et euh, donc c'est pas un problème. Voilà, vous faites pas de. de, de, de N'ayez pas d'inquiétude là-dessus, ça devrait a priori bien se passer. Je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas, à, si vous avez des questions en fait, à les poser dans les commentaires euh, sur cette année 5 ou année 6 ou, ou si vous avez des réactions également. Euh, je vous demande également si jamais vous avez des avis sur ce podcast là, dites-le moi si ça vous plaît ce format là ou pas, si vous en voulez d'autres ou pas du tout, c'est peut-être très chiant en fait, j'en ai aucune idée. Euh, mais sur ce, merci beaucoup, n'hésitez pas également à venir en live, allez tchuss